Bonjour, bienvenue sur Je Bosse Tranquille. Euh, ici, on prend le temps de tout comprendre et de bien rédiger. Alors j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire un exercice type BAC, spécialité physique-chimie, plutôt physique d'ailleurs, euh, ben, plutôt orienté sur le chapitre euh, mouvement dans un champ uniforme, tout ce qui est Newton, etc. Voilà, c'est un exercice qui s'appelle étude de la panne d'un drone en plein vol, dont tu peux retrouver le sujet sur le site Labo Lycée. Euh, c'est un site connu de physique-chimie. Voilà, au niveau de l'utilisation de la vidéo, donc à mon avis, il y a trois façons de l'utiliser. La première, qui est la plus efficace, à mon avis, c'est de chercher l'exercice à l'avance et de regarder la vidéo ensuite. Donc la phase de recherche est quand même importante. Ensuite, tu peux décider que tu n'as pas le temps de faire cette recherche ou pour quelconque raison. Et Du coup, tu regardes la vidéo en direct avec moi et tu fais l'exercice avec moi. Donc Ça peut être efficace aussi. Et tu as une troisième approche, c'est euh, donc un peu hybride, c'est euh, de mettre la vidéo sur pause, de chercher une question, de la rédiger au maximum, et ensuite de regarder ce que je te propose et faire ça au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'exercice. Tu peux alterner entre les différentes approches, c'est à toi de voir, je te laisse libre d'utiliser la vidéo comme tu veux donc comme on prend le temps de décortiquer les choses bien expliquées, bien rédiger, ça peut donner un format un petit peu lent un petit peu long donc si tu trouves que c'est trop lent ou trop long pour toi n'hésite pas à utiliser les, les petits boutons accélérateurs en bas de la vidéo x1.25 même plus si tu veux x1.5 x2 si tant que la compréhension reste bonne et que tu arrives à suivre l'exercice correctement bah, pourquoi pas ça te fait gagner du temps quelque part euh, pour finir, donc tu, tu vois que la fenêtre elle est organisée comme une page A4. Enfin, tout correspond, donc la marge, la zone de rédaction, l'espacement des lignes. Il y a juste la longueur, c'est celle d'une page A4 divisée par 2, donc la moitié. Donc, par exemple, si ensemble on, on met 6 euh, pages à rédiger cet exercice, euh, ça veut dire que toi, sur le, sur le format A4 classique, euh, avec la bonne longueur, ça te prendrait la moitié, c'est-à-dire 3 pages. Voilà. Bon, je lance le petit jingle et on se retrouve après. Voilà, en même temps j'ai lancé un petit chrono, tu vois, donc là on est à 7 secondes, 8 secondes. Donc c'est un chrono qui va nous donner donc, le, le temps euh, qu'on va mettre pour faire cet exercice lentement, tranquillement. Et euh, en fait, tu pourras le prendre comme référence à la fin, pour te dire, voilà, ce chrono-là, je le divise par deux, hein, c'est à peu près le rapport qu'il faut prendre, pour avoir le temps que j'aurais mis en condition normale. Donc par exemple, si on met deux heures à faire cet exercice ensemble, euh, ça veut dire que toi, posé tranquillement chez toi en condition normale, sans la vidéo, tu aurais pu voilà, le, le faire en une heure, en priori. Voilà. Donc, divisé par deux. Euh, bon, mais on va y aller. Euh, on va aller voir le sujet. Alors déjà, je vais mettre le titre de l'exercice. Euh, étude de la panne d'un drone en plein vol. Voilà, donc comme d'habitude, hein, je te propose de souligner tes titres. C'est plus propre. Donc souligne-les en tout sauf en rouge, parce que ce rouge c'est plutôt la couleur du correcteur. Voilà, et on va aller voir le sujet tout de suite. Hop, ah, ben tu vois j'avais déjà surligné des trucs alors. Bon, d'habitude, euh, dans, les, dans les sujets type bac, il y a toujours une partie introduction que je te propose de, que je te conseille fortement de ne pas lire parce que je trouve que ça fait perdre du temps. Il n'y a pas d'infos importantes dedans. Là, c'est un petit peu euh, une exception, c'est-à-dire que ça devient important euh, très très rapidement en fait dès le dès le début. Donc là, on va devoir surligner des choses dès le début. On y va. Alors, depuis quelques années, les spectacles de drones remplacent peu à peu les feux d'artifice classiques. Donc, lors d'une représentation, un drone est en mouvement rectiligne uniforme. Alors Déjà une info. Mouvement rectiligne uniforme. Là on est dans, sur un, une, étude de, de, une étude de mouvement. Donc Dès qu'on te donne une info sur le mouvement rectiligne uniforme, ben, ça, ça, c'est potentiellement important pour la suite. Quoi. Ensuite on te dit qu'on démarre à une altitude euh, de h égale 100 mètres. Voilà, en tout cas que le drone est à cette altitude, au moment où tu vas voir, il va y avoir un problème, une panne. Et on te donne une info sur le fait qu'il se déplace à ce moment-là à sa vitesse maximale. Donc on va voir ensuite la valeur de cette vitesse. Et on te dit que le, vitesse, le vecteur vitesse initial, V0, il est porté seulement par UX. Donc il est horizontal, ça c'est important aussi. Alors on te dit à l'instant T0 en fait il y a un problème technique, les moteurs s'arrêtent, donc il y a une panne, et donc le, le drone va tomber quoi. Alors si tu veux, on te le dit alors que le drone vole en direction du public, c'est-à-dire qu'il va potentiellement y avoir un problème pour le public, il y a peut-être quelqu'un qui va se prendre le drone sur la tête quoi. Donc ça ça peut être embêtant, ça peut paraître inoffensif un drone, mais quand ça tombe dessus à cette vitesse, en fait ça, ça peut être potentiellement mortel. Donc tu as une info encore qui est importante, là on considère que le drone est en chute libre. Alors, la chute libre, on le verra après, euh, on en parlera dans la première question, ça veut dire que le drone n'est soumis qu'à son propre poids. Alors la situation est modélisée au moyen du schéma et du graphique ci-dessous, donc là on te récapitule certaines infos données dans le texte, donc, tu vois on te rajoute aussi d'autres infos, les axes X et Z, donc là, tu as le drone donc, à T0, donc, qui a une vitesse, un vecteur vitesse horizontale, et tu as le public ici, qui est situé à 30 mètres. Donc voilà, ça serait bien que le drone tombe avant d'arriver sur le public, et non pas sur le public. Ensuite, tu as d'autres données, donc les caractéristiques du drone. Donc a priori, à ce moment-là de l'exercice, les caractéristiques du drone, ben, elles peuvent être potentiellement euh, toutes importantes, d'accord donc au lieu de surligner tout le tableau, on va mettre juste le titre du tableau en, en jaune. Voilà, on peut surligner aussi la vitesse maximale, juste pour la mettre en évidence encore plus, parce qu'on t'en parlait dans le petit paragraphe ici, sans te donner sa valeur. Voilà. Donc maintenant on sait qu'elle vaut 3,0 mètres par seconde. Ensuite on arrive sur des courbes, c'est des courbes qui représentent des énergies, alors, en fonction du temps, donc ça, on s'en servira ensuite dans l'exercice, dans les dernières questions. On devra associer les énergies méca, potentielles et, et cinétiques à ces courbes-là. Et on arrive enfin à un petit encart donné, qui est juste une petite donnée c'est g égale 9,81 mètres, euh, mètres par seconde au carré. Voilà, donc je te disais, l'organisation de cet exercice est un petit peu inhabituelle parce que d'habitude, cet encart donné, il viendrait un petit peu plus haut ici, avec beaucoup plus de, de données, c'est-à-dire qu'on aurait pu mettre H égale 100 mètres dans, le, dans les données, V0 aussi, etc. Bon là, voilà, il faut s'habituer, des fois il y a des sujets qui sont organisés un petit peu différemment. Là, en fait, tu as des données chiffrées et non chiffrées dès le début de l'exercice et finalement, ben... La conséquence, finalement, c'est qu'on se retrouve avec un encart de données qui, qui est tout petit, quoi, puisque il y a quasiment toutes les données ont été, ont été proposées avant. Quoi. Voilà. Alors, question 1. Définir. Donc toujours identifier le verbe dans une question. Le modèle de la chute libre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être en chute libre En fait, ça, c'est des questions qu'il faut... Euh, Auquel il faut répondre vite et bien, c'est-à-dire que tu peux gagner des points facilement. En fait, être en chute libre, ça veut dire n'être soumis qu'à son propre poids. Voilà. Donc on va le mettre, le modèle de la chute libre, Alors, le modèle, on va mettre entre guillemets, comme il le mettait entre guillemets dans l'énoncé, définit qu'un corps est en chute libre s'il n'est soumis. À son propre poids voilà donc ça c'est important pour la suite parce qu'à partir du moment où on considère que le drone est en chute libre ça veut dire que dans notre bilan des forces dans tout ce qui est newton il n'y aura que le poids ça c'est important euh, voilà on le verra on va le voir tout de suite après dans la question 2 alors question 2 établir le verbe donc Quoi La direction et le sens du vecteur accélération A. Alors, dès qu'on te parle pour la première fois du vecteur accélération, il faut vraiment penser à la deuxième loi de Newton, puisque c'est somme des forces égale MA. En fait, c'est une, une relation qui va te permettre de trouver A, automatiquement. Voilà. Mais avant de l'utiliser, cette deuxième loi de Newton, il y a quelques étapes à respecter, donc système, référentiel, tout toujours, toujours un petit peu la même chose. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, déjà, on va dire, on assimile. Alors, on assimile. Hop. Voilà. On assimile le drone de masse M. Alors, pourquoi je mets. De masse M ici, parce que en fait, dans l'énoncé on ne te parle pas de la masse, de la masse M du, du drone, et pourtant cette masse M, on va en avoir besoin dans la deuxième loi de Newton. Donc moi je préfère le mettre ici, de masse m, comme ça on sait ce que c'est ce petit m, et ça ne prend pas beaucoup de temps. Si ça m'avait pris beaucoup de temps, je ne l'aurais peut-être pas fait. De masse m euh, à son centre de masse. Ça, ça veut dire qu'on va ramener en fait l'étude euh, du drone euh, en entier à un seul point. Donc ça, tu peux le dire si tu y penses, ça peut être pas mal. Euh, donc à son centre de masse, son centre de masse, on va lui donner euh, le nom, euh, on va lui attribuer en fait la lettre, du, la première lettre du système étudié, donc le drone, on va mettre de, de masse à son centre de masse D, voilà. Alors, centre de masse, centre de gravité, c'est quasiment pareil. Donc, parfois, tu verras à son centre de gravité, G. En fait, il y a une petite différence quand même entre les deux. Donc, si tu, as le, si tu hésites entre les deux, tu mets centre de masse, c'est mieux. Euh, donc là, on va définir le système. Bon, on l'a déjà un petit peu fait, mais il y a un petit de protocole à respecter, là. Donc, « drone » entre euh, « accolade comme ça. ça. Ça, veut dire que c'est le système. Euh, ensuite le référentiel donc le référentiel ça va être euh, le référentiel terrestre on pourrait dire aussi lié au sol terrestre ce qui est important ici c'est de bien dire qu'on le suppose galiléen ce référentiel bon pour le référentiel terrestre euh, c'est toujours le cas supposé galiléen en fait, là, on ne te l'a pas remis dans l'énoncé, mais tu peux, tu, tu, peux, tu peux le supposer toi-même, en fait, supposer Galiléen. Il y a des énoncés où on te le reprécise, où c'est un, un peu moins évident. Et ensuite, on peut passer au bilan des forces. Alors, ce bilan des forces, en fait, il est lié à ce qu'on a dit à la question 1. En fait, on a dit qu'on était en chute libre, donc il n'y a que le poids. Il va y avoir une seule force. donc le poids P, donc là on va mettre la lettre avec le petit, euh, la petite flèche au-dessus pour dire que c'est le, le vecteur donc le vecteur poids euh, et on va donner sa direction et son sens donc vertical vers le bas voilà, c'est intéressant de donner ces petites infos quand même, Ne met pas juste bilan des forces poids, voilà, parce que la lettre P, tu vas en avoir besoin après, et le fait de dire que le poids est vertical vers le bas, bah aussi, ça montre au correcteur que tu sais de quoi tu parles un petit peu, Qu Il faut donner donc pour un vecteur sa direction et son sens. Voilà. Alors sous-entendu ici, on néglige les frottements, d'accord parce que dans un problème comme ça, on peut très bien te dire, on prend en compte les frottements, mais bon, en fait ça n'arrive jamais, quasiment jamais en terminale, parce que c'est assez complexe à prendre en compte. Euh, donc tu vas te retrouver souvent avec que le poids mais tu peux éventuellement rajouter ici, je te le mets en remarque après je vais l'enlever parce qu'on va faire un schéma après, donc je le mets ici, on néglige les frottements Voilà. Frottement de l'air ça, ça vient du fait qu'on est en chute libre, qu'il n'y a que le poids, donc automatiquement les frottements sont négligés. Ensuite, alors ça, n'est pas une étape obligatoire, mais je te la recommande fortement, c'est de faire un schéma. Alors pourquoi faire un schéma Parce que ça te donne une compréhension visuelle de ton problème, et normalement, si tu fais bien le schéma, tu vas voir, ça va mieux se passer après. Parce qu'on va te demander... Plusieurs choses qui vont euh, comment dire, être associées à ce schéma-là. Si ce schéma est bien fait, ben, tout devrait mieux se passer. Donc, voilà. donc on va avoir l'axe X. Alors pour le faire, ce schéma, tu peux t'inspirer de celui qui t'est donné dans l'énoncé. Mais on va en faire un qui est normalement plus complet. Donc on va mettre sur ce schéma, donc en premier, les axes. On va avoir X, Z. Ensuite, il faut que tu mettes l'origine, bien sûr. Les petits euh, vecteurs unitaires associés à chaque axe. Donc I pour X et K pour Z. Voilà. Essaye de prendre un repère orthonormé. Donc un carreau sur X, un carreau sur, euh, sur Z. voilà, Si possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce schéma On va avoir la position initiale de notre drone. qui est voilà, On va la mettre là et ce que tu peux faire ici c'est donner une idée de la trajectoire En fait, qu'est-ce que tu attends comme trajectoire comme ça tu montres au correcteur que tu as un petit peu anticipé euh, ce qui va se passer donc comme tu as un drone qui arrive avec une vitesse horizontale comme ça et que tu coupes les moteurs, en tout cas qu'il y a une panne ça veut dire qu'il va, hein. va tomber mais avec une vitesse euh, horizontale au début tu vois donc ça va faire quelque chose Alors, je vais y arriver. Hop, on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Bon, si toi tu te retrouves avec une trajectoire un petit peu différente, hein, c'est pas, pas du tout gênant. Voilà. Alors cette trajectoire, elle est aussi intéressante pour positionner, ben, en fait, ton point D, c'est-à-dire le, le centre de masse du drone. Alors ce point D ne le positionne ni au début, ni à la fin, ni au milieu. Tu le positionnes... Euh, tu lui donnes une position quelconque. Quoi. D. Et on a dit qu'il y avait une seule force. Donc on va la mettre, le poids, P. Alors d'habitude, hein, le vert et le bleu, c'est réservé aux remarques. Tu vois, On néglige les frottements, nous les met en vert. Mais, euh, sauf sur les schémas. Des fois, sur les schémas, c'est bien de mettre des couleurs pour différencier un peu euh, ce qu'on fait du reste. Donc là, on va mettre P. Voilà, les, les vecteurs, comme ça, je te conseille de les mettre en bout de flèche. Et, euh, ben en fait, on va s'arrêter là. non, on peut mettre le, le vecteur vitesse, aussi. Vecteur vitesse initial. Voilà, V0. OK. Alors ce schéma-là, tu peux le mettre à jour euh, au fur et à mesure de l'exercice. C'est-à-dire, si tu arrives sur une question et que tu te dis, tiens, ça serait bien que je mette une autre info sur le schéma qui complète, euh, qui complète par rapport à la question que je suis en train de faire, ben, tu reviens sur ce schéma-là et tu rajoutes des infos. Tu vas voir, dans l'exercice, on va revenir mettre, par exemple, le nom. Ce euh, point-là, on va, va point l'appeler A, par exemple. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ce point-là, on va l'appeler P. Mais Pareil, pour l'instant, c'est pas nécessaire. Voilà, donc là, on a mis tout ce qu'on pouvait mettre euh, à ce moment-là de l'exercice et je rajouterai quand même le, le vecteur euh, donc accélération de la pesanteur, le vecteur g. Celui-là, bah, tu es censé savoir qu'il est orienté, donc qu'il est vertical et qu'il est orienté vers le bas. Voilà, ça c'est un truc à savoir. Bon, maintenant on va passer à l'application de la deuxième loi de Newton. Donc, on y va. Alors cette deuxième loi de Newton, il faut vraiment la connaître, c'est la loi de la méca. Donc somme des forces égale masse fois l'accélération. Tu vois, c'est là où on a besoin de petit m, c'est pour ça que je l'ai introduit avant. Donc toutes les formules importantes, je te les, mets, je te les remets dans la marge. Donc somme des forces égale mA. Alors tu verras parfois somme des forces extérieures, les petits indices qu'on peut mettre par-ci par-là mais je te la mets en version abrégée. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est la citer quand même. C'est-à-dire que là j'ai mis la formule directement, on va mettre deuxième loi de newton. Donc, on va la mettre en dessous, somme des forces égale ma. Du coup je vais décaler un petit peu ça. Je vais mettre là voilà, donc là on est bon. Alors la somme des forces, on me dit qu'il avait que le poids, donc je vais la remplacer par P. MA ça va pas bouger, ok. Et euh, là, il va falloir que tu remplaces P par MG, d'accord. Ça, il faut le savoir. C'est la formule du poids. Donc, comme c'est une formule, je te la remets ici. Donc, tu as P qui est égal à m fois g, donc ça c'est la formule sous forme vectorielle, avec vecteur sur le poids, vecteur sur g, alors surtout ne mets pas de vecteur sur la masse, c'est pas une grandeur ve vectorielle, la masse. Euh, et en version norme, c'est sans les flèches, p égale mg. Voilà. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que tu as la même masse petit m des deux côtés, donc tu vas pouvoir simplifié. Tu vas tomber sur, alors je ne vais pas l'écrire G égale A, parce qu'on cherche A, donc je vais l'écrire dans l'autre sens, A égale G. Voilà. Et en fait, ça, ça va être suffisant pour répondre à la question, parce qu'à partir du moment où tu dis que A égale G, ça veut dire que le vecteur A a les mêmes propriétés, les mêmes, ouais, la même direction, le même sens, euh, que le vecteur G. Voilà. Dans cette question, on te demandait la direction et le sens du vecteur accélération. Donc, on va dire ainsi le vecteur accélération A, donc A, a la même direction. et le même sens que le vecteur g Bon, je pourrais mettre que le vecteur accélération de pesanteur petit g, mais bon, c'est un peu long. Euh, c'est-à-dire Alors, t'arrêtes pas là parce que finalement, si tu dis il a les mêmes, même direction, même sens que le vecteur g, ben N'a pas donné cette direction et ce sens, c'est-à-dire que sa direction est verticale et son sens orienté vers le bas. Voilà, là on a tout dit. On ah, est bon. Euh, alors il y a parfois des mm, façons de formuler ce genre de questions qui te demandent de pousser un petit peu plus, donc de ne pas s'arrêter à vecteur A égale vecteur G, ici. Alors, il faut continuer, donner les, les coordonnées du, donc du, du vecteur accélération à X à Z, mais on, de toute façon on va en avoir besoin après. Alors, on va revenir sur le sujet. Qu'est-ce qu'on te demande maintenant Établir quoi Les équations horaires du mouvement bon, du drone lors de la chute, donc juste les équations horaires du mouvement. Alors, ça c'est la grosse question de l'exercice, en tout cas la, la, la plus longue. Qu'est-ce que c'est que les équations horaires du mouvement Alors, et horaires déjà, parce qu'il y a pas mal d'élèves qui, qui galèrent à comprendre ces, ce mot. Ce, enfin, ce, ce ce terme-là, équation horaire du mouvement, donc horaire, ça veut dire qu'il dépend du temps, donc ça veut dire que tu cherches des équations qui dépendent, qui dépendent du temps, et du mouvement, en fait, ça veut dire que, si on revient sur le schéma qu'on a fait précédemment, tu veux trouver, en fait, le vecteur position, donc là, je le mets en rouge, donc, notre vecteur position, c'est le vecteur od, ici, d'accord Ce vecteur position, tu vois qu'il dépend du temps, c'est-à-dire que au fur et à mesure de la chute, en fait, il va changer ce vecteur OD, donc finalement, c'est OD de T. On appelle ça le vecteur position, et automatiquement, il est en fonction du temps, donc ce qu'on va trouver, c'est des équations horaires, qui dépendent du temps. Euh, voilà, donc finalement, en trouvant ce, pour trouver ce vecteur position, ben, il faut trouver les coordonnées du point D à chaque instant. Tu vois, ça va faire un truc comme ça, x de t et z de t. Voilà. Donc on va étudier. Euh, tu vois, ça nous donne bien des équations horaires, parce que x dépend du temps, z dépend du temps. Voilà. Alors, pourquoi ça va être un peu long pour arriver à, à trouver ces équations horaires du mouvement C'est parce que on va devoir justement repartir de l'accélération, primitiver une fois pour avoir la vitesse, et primitiver une autre fois pour avoir le... Le, ben le le vecteur position et à chaque fois on va devoir justifier donc, toutes les étapes avec les constantes, etc. Donc c'est pas très compliqué mais c'est long. Alors, on va partir déjà de ce qu'on a trouvé à la question 2. D'après 2, qu'est-ce qu'on a dit à la 2 On a dit A égale G. A égale G. Ok. Donc ça, ça va nous permettre de trouver déjà les composantes du vecteur accélération. Donc on va pouvoir dire donc A a pour coordonnées AX, AZ. Voilà, on leur donne des noms comme ça, avec les petits, En indice on met les, les axes ax, az. Voilà, moi je vais utiliser, donc, tu vois, tout à l'heure sur le schéma, j'ai utilisé la notation euh, accolade, comme ça. En fait, c'était par habitude, mais je préfère, euh, dans la rédaction, je préfère la notation vecteur, comme en maths, en fait. Voilà, donc la notation accolade, ça dépend... Bah, tu prends la notation euh, dont tu as le plus l'habitude. Donc accolade, il ne faut pas mettre deux accolades comme ça, t'en mets qu'une seule. Par contre, la notation vecteur, il faut bien mettre deux parenthèses. Voilà. C'est celle-là que je vais utiliser, moi. Alors, ax, x, ben, on va revenir encore une fois sur le schéma. Tu vois que le vecteur g qu'on a ici, ben, il est vertical vers le bas. Donc déjà, donc sa, sa composante sur x, c'est 0. On ne se déplace pas sur x pour tracer le vecteur g. Et ici, on va mettre g. Alors là, il y a une petite erreur. J'ai fait exprès parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui, qui la font. Donc, 0 g, ce n'est pas suffisant. Il faut mettre 0 moins g. Parce que 0G, ça serait un vecteur, euh, un vecteur G orienté vers le haut, comme ça. Voilà. Donc là, je vais te le mettre en jaune. Donc jaune, c'est la pire couleur de. La pire couleur, c'est les warnings. Donc ça, c'est vraiment les erreurs qui reviennent souvent et qui sont euh, handicapantes, parce que si tu mets G à la place de moins G, là, tout l'exercice est faux. En tout cas, tu vas galérer vraiment pour, pour faire certaines questions. Quoi. Donc. Comme A, a les mêmes, euh, comme A égale G, ben Ax, ça va être 0, euh, 0, et Az, moins G. Donc les mêmes coordonnées que le vecteur G. Voilà. Donc On va partir du vecteur A, maintenant, pour déterminer le vecteur V, le vecteur vitesse. On ne peut pas passer de A directement, en fait on peut aussi, quand on a l'habitude, mais passer de A au vecteur position, euh, c'est un peu rapide, c'est-à-dire que là, tu risques de perdre des points, parce que implicitement là, on te demande de passer par la vitesse, et ensuite, de remonter à la position. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Euh, on va mettre OR. Tu vois, je mets pas mal de petits mots-clés pour organiser le, le raisonnement. Tu peux faire pareil. OR A égale DV sur DT. Voilà. A, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc ça, c'est une formule importante. Du coup, je te la remets dans la marge. Ok Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre de dire, ça Pourquoi on sort cette définition à ce moment-là Ça va nous permettre de dire que le vecteur vitesse, oh, il est noir, alors je vais quand même mettre un petit donc, donc, le vecteur vitesse, ses coordonnées, donc vx, vz, Et ça va être quoi, en fait alors, tu peux le voir dans les deux sens. Soit tu, tu le vois dans le sens dérivé, soit dans le sens euh, primitif. Dans ce sens-là, de A vers, G, de A vers euh, V, pardon, on utilise plutôt ce signe-là, c'est-à-dire c'est le signe primitif, c'est-à-dire qu'on va primitiver l'accélération. Comme toi, à mon avis, tu as plus l'habitude de dériver. En fait, la question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce qu'il faut que je mette euh, dans Vx pour que, quand je la dérive, cette, cette composante Vx, je trouve Ax je trouve 0, en fait. Donc, la seule chose que tu peux mettre là, c'est une constante. La dérivée d'une constante, c'est 0. Okay Et on va faire le même raisonnement pour Vz. Vz, la question, c'est qu'est-ce que je dois mettre là pour que, quand je dérive Vz, je trouve Az, c'est-à-dire moins G. Moins G, c'est une constante. Donc, imagine Az égale 2, par exemple. Qu'est-ce que tu dois mettre dans Vz pour trouver 2 quand tu le dérives c'est 2t, attention, la variable c'est le temps là c'est le c'est pas x, mais pas 2x, hein, parce qu'en maths c'est souvent x donc là c'est le temps, on mettrait 2t ici voilà. alors 2t plus constante, mais euh, ce que je veux te dire c'est que du coup maintenant si az égale moins g si az égale moins g ici on va mettre moins gt voilà plus constante. Alors plus constante, pourquoi C'est parce que pour la même raison que pour Vx, quand tu dérives une constante, ça fait 0. Donc tu vois, quand je dérive moins gt plus 1 million, 1 milliard si tu veux, ben, ça fera toujours moins g. Si je dérive moins gt, si je dérive vz en prenant c2 égale 1, ben, ça fera toujours moins g. Voilà, donc c2 euh, n'impacte pas en fait le, la dérivée, parce que sa dérivée c'est 0. Ok, donc on a l'expression littérale de, du vecteur v. Donc maintenant il faut quand même déterminer les constantes c1 et c2, il ne faut pas laisser comme ça. Voilà. Alors pour les déterminer ces constantes, tu vas te mettre à t0. Donc ça c'est un truc qu'on fait souvent, quand on a, pas qu'en méca, hein, quand on a des constantes à définir, souvent t0 c'est pas mal. Donc à t0, qu'est-ce qui va se passer En fait, tu vas avoir le vecteur V0. Donc, le vecteur V en fait à, à T0, on l'appelle V0 ça tu peux le marquer comme ça aussi v alors je te le mets donc, v0 ou alors v at égale 0 donc tout ça c'est pareil d'accord alors pourquoi j'utilise plutôt v0 en indice c'est parce que v0 on l'a déjà c'est une notation qu'on a déjà utilisée sur le schéma qu'on a fait au début donc c'est pour voilà, pour ne pas mélanger les notations, tu vois si je, si je prenais celle-là, par exemple, bon, ça serait un peu perturbant par rapport à ce qu'on a fait sur, euh, sur ce schéma. Quoi. En tout cas, c'est comme ça que je rédige. Voilà. Donc, ce vecteur V0, ben, pour l'exprimer euh, littéralement, on a juste à prendre l'expression qu'on a trouvée ici et à remplacer T par 0. Donc au passage, tu vois que toutes ces grandeurs, elles dépendent du temps. Alors, moi, j'ai l'habitude de ne pas mettre euh, petit t comme ça, entre parenthèses, partout, parce que je trouve que c'est super lourd. Si tu mets petit t à ces, ces endroits-là, en fait, tu dois le mettre partout. Là, là, là, là, etc. Même remonter jusqu'à la deuxième loi de Newton. Donc ça, ça, en fait, il faut faire le choix des fois de... de, de zapper certaines notations qui sont rigoureuses. Parce que d'un autre côté elles sont trop chronophages, elles te font perdre du temps quand tu, quand tu rédiges. Voilà donc là c'est un choix que je fais de ne pas mettre t entre parenthèses partout parce que sous-entendu on étudie tout ça en fonction du temps. Okay. Par contre parfois tu as besoin de, bah, de te rappeler que tout ça dépend du temps parce que là par exemple on se met à t0. Voilà. Donc tu vois que vx égale c1, donc imagine vx de t Vx de t là ça n'a pas vraiment de ça a pas vraiment d'utilité parce que Vx est une constante, mais c'est pas grave. Par exemple, pour Vz, ça, ça a une importance. Vz de t égale moins gt, là on comprend que ça dépend du temps. Donc vx0, on va le mettre là, donc Vx0 et Vz0 égale en vx0, ben vx est une constante, peu importe la valeur de t, donc c'est c1. Et vz0, c'est moins g fois 0 plus c2. Donc on remplace t par 0 dans, euh, dans v, donc dans moins gt plus c2. Voilà. Moins gt plus c2 quand t vaut 0, ben ça fait c2. Voilà. Donc... Tout ça pour dire, les coordonnées du vecteur de vitesse initiale, donc V0, euh, c'est C1 et C2. Voilà. Alors tu vas comprendre pourquoi on fait comme ça. Et d'autre part, qu'est-ce qu'on a aussi, si on revient sur le schéma, tu vois que V0, d'après ce schéma-là et d'après l'énoncé, c'est un vecteur horizontal, Ses coordonnées, donc c'est V0 sur X et 0 sur Z. Tu ne montes pas, on n'a pas un vecteur comme ça. Donc on a... Hop, on n'a pas Vx, euh... on a Vx0 et Z0, mais Vx0 vaut V0 ici, et Vz0 vaut 0. Ok Voilà. Donc on va revenir ici, et V0 a aussi pour coordonnées V0, 0. Voilà. Mais. Là, tu es d'accord qu'on a trouvé donc, ce vecteur V0 à l'aide de l'expression littérale de V en remplaçant T par 0. Okay. Ça, ça vient de, du schéma qu'on a fait au début. D'où l'intérêt de faire un bon schéma euh, ou de l'énoncer, si tu veux. Voilà. De voilà. Donc, tu as deux... Euh, deux expressions de V0 qui viennent de deux approches différentes, mais c'est quand même le même V0. Donc en fait, ces deux vecteurs, ils doivent être égaux. C'est le même. Donc, on peut en déduire que ben, C1, alors pour que deux vecteurs soient égaux, il faut que leurs composantes soient euh, égales deux à deux. C1 égale V0 et C2 égale 0. Voilà, c'est tout. Donc on va le mettre là, C1 égale V0, C2 égale 0. Alors là, je mets une accolade parce que ça veut dire c'est plus un vecteur, là. C ça veut juste dire qu'on a ces deux enfin, égalités simultanément, l'accolade. Bon, Donc finalement, tout ce qu'on a dit, c'est que les constantes d'intégration, C1 et C2, en fait, euh, elles correspondent aux, euh, aux composantes du vecteur vitesse initiale. Et ça, c'est tout le temps le cas dans ce genre de problème de, de méca. Voilà. Donc maintenant on récapitule, on va reprendre l'expression littérale de V, donc Vx, Vz. Maintenant qu'on a trouvé les constantes, ben on va remplacer. On va se remettre ici, voilà, et on va remplacer C1 et C2 par V0, 0. Donc Vx égale V0, et Vz égale moins Gt plus 0, donc là je ne le mets pas. Voilà, donc on a notre vecteur vitesse. Là, tout ça, ce n'est pas très, très compliqué, mais c'est long. Voilà, il faut tout bien justifier. Alors, il faut qu'on remonte d'un cran pour trouver le vecteur position, maintenant. Donc, on va faire exactement la même démarche. Donc là, pour séparer un petit peu, on peut mettre euh, une petite étoile ici. Tu vois, ça, c'est la première étape. Donc, avec l'accélération. Et la deuxième étape, elle est à partir d'ici. De plus... Donc le vecteur vitesse, on sait que c'est la dérivée du vecteur position. On va faire les traits à la règle. Donc, par rapport au temps, Donc, sur dt. Voilà. Donc ça, pareil, c'est une, une définition à connaître. Je te la mets là. V égale... Alors d'habitude, je pense que dans ton cours, tu verras plutôt OG. Donc je mets OG. Voilà. Et maintenant, même raisonnement, et petit à petit, on va trouver ce vecteur od. Alors, tu vois, on avait écrit a égale dv sur dt, donc après, on en avait déduit v. Donc là, on va en déduire od. Donc od, a pour coordonnées, donc x, alors normalement, enfin, si on suivait la même notation pour, pour la vitesse, on devrait mettre odx et odz. Mais pour enfin, pour donc comme, comme ça correspond finalement aux coordonnées ça, du, du point D, ben, on peut mettre aussi X et Z directement. Parfois on voit aussi XD, ZD. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça dépend du temps, hein, je ne le mets pas, mais X de T et Z de T. Voilà. Alors on va se poser la même question que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on doit mettre dans X euh, pour que quand on le dérive, ça donne v0. v0, c'est une constante, donc même raisonnement que tout à l'heure, ça va donner v0t, et il ne faut pas oublier la constante d'intégration, c3. Pour z, euh, donc on doit se demander, qu'est-ce qui, quand je le dérive, donne moins gt Alors, ça, on ne l'a pas vu pour l'instant, donc on va faire un petit... Alors, je vais te donner le résultat, puis après je vais t'expliquer, donc ça donne moins 1 demi de gt carré, constante. Voilà. Donc on va s'intéresser surtout au moins 1,5 euh, 1 de gt carré, pourquoi c'est ça en fait? Alors si on dérive t carré, on va le faire comme ça. Si on dérive t ça donne 2t. Donc ça tu as dû le voir en maths. Voilà, dérivé de t carré, c'est 2t. Si tu ne l'as pas vu, ben, là il faut l'admettre. La voilà, dérivé de t carré c'est 2t. Bon, nous on veut juste euh, t, d'accord donc ce 2 il nous embête un peu, donc on met 1 demi devant. Voilà, pour avoir 2t. Du coup si on met 1 demi devant, tu vois, ça fait 1 demi fois 2, ça fait 1. Du coup, ça ça s'en va. Et nous on veut moins en plus, donc c'est plutôt moins 1 demi égale moins euh, moins t du coup. Et d'ailleurs, c'est moins g, donc on pourrait mettre. C'est pour ça que c'est moins 1,5 de g. Hop, je vais le mettre en entier quand même. Donc ça donne. Alors il faut que je me mette un peu plus loin. 2t. Tu vois que si on multiplie par moins 1,5 de g ici et moins 1,5 de g là, ben finalement, ça nous permet d'obtenir. Donc comme les, le 1,5 et le 2 s'en vont ici, on obtient bien moins gt comme dérivé. Tu vois voilà, Donc c'est pour ça qu'on multiplie par moins 1,5 de g euh, devant t Ok, donc là on a l'expression littérale de notre vecteur position, od, maintenant il faut trouver les constantes. Alors comme tout à l'heure, on se met à t égale 0. Alors je vais prendre de la place, toi, toi aussi n'hésite pas à en prendre de la place à t égale 0. On a notre vecteur OD petit 0. Comme tout à l'heure, V0, ça paraît, tu peux l'écrire OD entre parenthèses 0, ou OD entre parenthèses t égale 0, tout ça, ça au en même. Donc x0, z0, égale. Alors là, ça veut dire qu'on va remplacer t par 0 dans x et z. Okay, donc ça fait V0 fois 0 plus c3. Et en bas, ça fait moins 1,5 de g fois 0 au carré, plus c4. Voilà. Donc là, comme tu as des 0 un petit peu partout, tout ça, ça s'en va. Donc là, tu vas te retrouver avec c3, et là, avec c4. Voilà. Donc ça veut dire que, finalement, le, les coordonnées du vecteur position à t0, ben c'est juste c3, c4. OK Donc maintenant, on va faire comme pour la vitesse qu'on avait fait ici, on va aller voir sur le schéma à quoi ça correspond bah du coup les coordonnées du vecteur position à t0. Voilà, comme ce qu'on avait fait pour la vitesse. Alors on y va. Hop Alors, la position du, du point D à t0, donc elle est ici. Voilà. Sur l'axe Z, donc déjà, la coordonnée sur, sur x vaut 0, d'accord 0 ici, et sur Z, qu'est-ce qu'on a dit dans l'énoncé on te, on te donne cette. Alors, allez où ma souris Hop. on remonte un peu, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé l'énoncé, c'est H, tu vois La position du point H, du point, pardon, du point D à T0 sur Z, c'est H. Voilà. Donc là, on va mettre 0H. Tu vois, encore une fois, c'est intéressant de compléter le schéma au fur et à mesure. Euh, donc là, ben je vais changer de page, c'est pas grave. Et Donc, euh, od0, pour coordonnées aussi. Euh, donc, A pour coordonnées, oui, 0h, on a dit. 0h. Voilà, donc, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, hein, ces, ces deux vecteurs, même si on les exprime une fois sous forme littérale et une fois grâce aux données de l'énoncé, bah c'est quand même le même vecteur. d'accord Donc finalement, tu dois avoir tu dois avoir C3 qui est égal à 0 et C4 qui est égal à H. Voilà. Donc Ça permet de trouver les constantes. Donc, C3 égale 0, et c4 égale h. Voilà. Donc là, on récapitule. C'est presque fini, là. Donc od, a pour coordonnées, x, z, toujours. Donc là, on va, on va reprendre les expressions littérales euh, qu'on a ici, et on va remplacer c3 et c4 par ce qu'on vient de trouver. Donc 0h. Allez, on y va. Donc x, c'est juste v0, T, donc v0 t plus 0 et z ça fait moins un demi de gt carré plus h, voilà, il ne faut pas l'oublier ce plus h parce qu'il va être important dans la suite ok, ouf, donc là on a notre vecteur position, donc tu vois on a bien les équations, les équations horaires parce qu'elles dépendent du temps même si je t'ai dit que je ne mettais pas le petit t à chaque fois donc, ça dépend bien du temps tout ça euh, et du mouvement parce qu'on a bien le vecteur position voilà donc on a tout c'est parti donc on va continuer sur la, la question 4 du coup hum. alors là c'est le genre de question euh, après laquelle tu peux prendre une petite pause hein, genre euh, tu vois, ça nous a pris pas mal de temps toi si tu es en devoir là tu te fais une petite pause tu manges quelque chose voilà et après tu passes à la 4 alors, la 4, montrer que. à ah, montrer que. À ah, montrer que quoi euh, Que la position horizontale xp du point d'impact avec le sol a pour expression. Ouais. Donc, en fait, c'est montrer que. C'est montrer ça, en fait. Si on veut aller un peu, un peu vite. Montrer xp euh, égale v0 racine de 2h sur g calculer quoi la valeur de xp, et commenter ce résultat. Donc là, il y a trois trucs à faire. Déjà trouver l'expression littérale, ensuite euh, faire l'application numérique, et commenter le résultat. Donc on y va. Ok. Alors, question 4. Hop. Alors déjà, on te dit que p c'est le point d'impact. Donc ça, c'est une info que tu peux rajouter sur ton schéma. On va dire que le point P, hop, on va le mettre là, on te dit qu'il a pour coordonnées sur X, donc XP, et sa coordonnée sur Z, ben, tu la vois, là, c'est 0. C'est le point d'impact. Point d'impact, altitude nulle. Voilà, donc ça, que tu l'aies mis sur le schéma, c'est très bien. Maintenant, il faut quand même l'expliquer le, au correcteur, donc le justifier un peu. On va dire, le point P, étant le point d'impact d'impact, il a pour coordonnées xp 0. Voilà. Donc sous-entendu le 0, il s'appelle ZP, hein. d'accord là on a ZP, mais ça vaut 0. Quoi. Euh, et alors tu vas voir dans cette question, on va utiliser donc ce ZP égale 0, on va trouver le temps, l'instant euh, d'impact correspondant, donc on va avoir besoin d'introduire ce temps. Voilà, donc ça pourrait être, être, être fait de façon euh, implicite pendant le calcul, mais moi je préfère, quand il y a une, une variable qui n'est pas, une grandeur qui n'est pas déclarée dans l'énoncé de façon explicite, je préfère le, le faire moi-même. Tu vas comprendre après. Donc là, je fais de plus, soit, quand tu veux faire apparaître une quelque chose, tu dis soit soit TP l'instant d'impact. Si tu ne l'introduis pas ici, tu vas l'avoir dans les calculs, et le correcteur pourra toujours se dire, mais c'est quoi ce TP Bon, il le saura, il n'y a pas de souci. Mais, bon, toujours se mettre un petit peu à la place de quelqu'un qui corrige ta copie, qui se dit, bon, tiens, tp, c'est bizarre, on n'en parle pas avant, tout ça. Alors, on va partir de zp égale 0. Voilà. Quand tu as une question comme ça, c'est toujours intéressant de partir, de repérer une grandeur qui est égale à 0. Là, on a vu que ça touchait le sol, donc z égale 0, c'est toujours un bon point de départ quand quelque chose euh, s'annule. Alors là, on va prendre l'expression de z qu'on a ici, donc z égale moins 1 demi de gt carré plus h, et on va remplacer. Donc moins 1 demi de gt carré plus h égale 0. Donc tu vois, c'est là où c'est intéressant d'avoir tp à la place de t. t c'est le temps euh, général, on va dire, et, euh, et tp euh, c'est le temps c'est l'instant qui correspond vraiment au point qu'on étudie, donc l'instant d'impact. Ok, donc là l'idée ça va être de trouver l'expression littérale de ce temps Tp. Donc on va devoir l'isoler. Donc déjà tu peux faire passer H de l'autre côté. Ça fait moins 1 demi de G TP carré égale moins h. Voilà. Là tu as un moins des deux côtés. Donc tu peux les enlever. Et euh, maintenant, on va faire passer le reste hein, du, côté, du côté droit. Donc là, tu multiplies par g. Donc tu vas diviser par g ici. Là, tu divises par 2. Donc tu vas multiplier par 2 ici. Voilà. Donc ça va donner tp carré égale 2h sur g. Voilà. Et pour finir, ben, tu prends la racine carrée de ça. Donc 2h sur g, racine de ça. Alors de là à là, bon, en théorie, il faut mettre euh, tp supérieur ou égal à 0. Parce que sinon on pourrait dire tp égale moins racine de 2h sur g. Mais bon, en physique, on, on le sait que t est positif, je le mets quand même. Voilà donc maintenant ce T, qu'est-ce qu'on va en faire bah, Nous je te rappelle qu'on cherche XP. Hein. Donc là on a TP, on va l'injecter dans X. Parce que nous, on sait que X dépend du temps aussi. Donc x égale V0T. Bah XP ça va être V0TP. Donc on va faire ça tout de suite. Donc XP égale V0TP xp égale v0 et on remplace tp par l'expression littérale qu'on vient de trouver, donc 2h sur g racine. Voilà, on obtient sur finalement l'expression de xp qu'on nous demandait. Donc maintenant on va passer à l'application numérique. Donc, xp égale, alors v0, v0 on avait dit, mais ça fait longtemps, euh, donc on va revenir un petit peu, v0. C'est 3,0 mètres par seconde. Et on te dit que le... quand les moteurs se coupent, en fait, le drone a sa vitesse maximale. Donc 3,0. Voilà. H, c'est 100. Et euh... G, c'est 9,81. Voilà. Pareil, les racines, en théorie, tu peux les finir à la règle. C'est des fois, j'ai un petit peu la flemme, moi. Et, Hop. Et tes racines, fais, fais attention de bien les fermer, comme ça. Tu mets un petit, un petit cran à la fin. Voilà. Bon, XP. Allez, on va faire l'application numérique, du coup. On va mettre un peu plus... Un peu de lumière. Euh... Donc, 2, alors moi je vais faire d'abord ce que j'ai sous la racine, et je multiplierai par 3 à la fin. Donc, je vais te montrer, donc, je fais d'abord 2 fois 100, donc, 200, j'aurais pu le mettre direct, divisé par 9,81, ça me fait quelque chose, ensuite, moi j'aime pas trop faire racine, je fais puissance 0,5, mais c'est pareil. Et donc là j'obtiens un résultat, et je fais x 3. Donc, je fais pas x 3,0 parce que ça sert pas à grand chose, et on obtient ces étapes-là et ce résultat. Alors, est-ce que... Voilà, la mise au point. Donc, tu vois, 13,54, 5,7, etc. Donc, bien sûr, il ne faut pas mettre tout ça hein, dans la réponse. Donc Quand tu as une application numérique à faire, il faut penser notation scientifique, euh, chiffres significatifs et unité. C'est les trois trucs euh, importants. Donc, notation scientifique. Là, voilà, on a 13,54, donc on n'est pas en notation scientifique. Ça va être plutôt 1, on va voir après mais euh, au niveau des chiffres significatifs. Donc là, tu en as 2. Alors le 2, on ne le prend pas en compte parce que c'est une constante. Là, tu en as 3. Et là, tu en as 3. Donc attention, tu es limité au nombre de chiffres significatifs le plus faible. Donc 2. Okay. Donc nous, on avait 13,54, 5, etc. Donc finalement, on va être limité à 14. On est obligé de prendre 14. Et ce 14... Si on veut l'écrire en notation scientifique, ben il faut l'écrire 1,4 fois 10 puissance 1. Et c'est une distance, donc en mètres, l'unité. Voilà, tu pourrais très bien mettre 14 mètres, hein, ça serait accepté sans problème. C'est juste qu'il il vaut mieux prendre l'habitude d'écrire tous les résultats en notation scientifique. Voilà. C'est bon, une habitude à prendre. Là, exceptionnellement, je vais le mettre en... Je vais, je vais justement mettre 14 mètres parce qu'on te demande de commenter après. Voilà, Je le, je le fais juste pour ça. Hein. Donc le commentaire, c'est xp inférieur à 30. Tu vois que pour comparer à 30, c'est plus pratique d'avoir 14 au lieu de, à la place de 1,4 fois 10 puissance 1. Quoi. Donc, bon, pourquoi on voulait la calculer, cette distance xp En fait, c'est pour savoir si le drone allait toucher ou non. Euh, le public. Voilà. Je te rappelle que le public était à 30 mètres, ici. Donc là, nous, le drone, on vient de trouver qu'il tombe à 14, c'est-à-dire à peu près à la moitié. Donc il fait un truc comme ça. Ici. Donc il ne touche pas le public. Donc c'est bien. c'est bien. Il voilà, n'y a pas de mort. Quoi. Donc, euh, le drone ne touche pas, n'atteint pas, je vais mettre... n'atteint pas le public. Voilà. On a fait les trois choses. Expression littérale, application numérique, commentaire. Donc on est bon. Allez. Donc question 1, 5. 1, 5. Alors déterminer. Déterminer quoi L'altitude minimale au-delà de laquelle le drone pourrait atteindre le public, celui-ci étant toujours placé à 30 mètres. Donc, en fait, ce qu'on te demande, c'est à quelle altitude il faudrait que la panne ait lieu pour que euh, le drone risque de toucher le public. C'est-à-dire que xp égale 30 mètres. Voilà. Donc, on ne va pas tout surligner. On va dire déterminer l'altitude. Euh, on pourrait mettre... Ouais. au-delà de laquelle le drone pourrait atteindre le public. C'est suffisant. Puis après, commenter. Voilà. Alors, pour faire ça, en fait, on va avoir besoin de connecter, du coup, l'altitude H et la position euh, du point d'impact d'accord Mais ça, on l'a déjà fait quelque part. Parce que, si tu regardes la question euh, numéro 4, donc là, avec l'expression littérale de xp, en fait on a un lien entre xp et, euh, et h. Ici tu vois, on connaît g, on connaît V0, donc finalement, on peut faire varier, si on fait varier xp, on fait varier h aussi, et inversement. Donc là pour l'instant on a xp en fonction de h. Maintenant, ça serait intéressant puisqu'on demande l'altitude d'avoir h en fonction de xp. C'est ce qu'on va faire, on va bidouiller un petit peu la, la formule pour avoir euh, pour l'avoir dans le bon sens. Donc 5. Alors on va mettre d'après 4. Quand tu reprends une formule de quelque part dans l'exercice, mais toujours d'après, même si c'est juste au-dessus, c'est pas grave. D'après 4, donc on a. Hum, alors qu'est-ce qu'on avait euh, xp égale v0 2h sur g, hop. Voilà. Donc on va partir de là, on va mettre or xp égale v0 2h sur g. Bon là ça fait un peu répétition, mais bon, je l'ai rédigé comme ça. Comme ça en même temps il faut que ce soit cohérent, d'après 4, donc tu reprends la formule, et ensuite tu enchaînes sur ton calcul, c'est pas mal aussi. Donc xp égale v0, 2h sur g racine, c'est euh, équivalent à... Alors là, il faut bien que tu vois qu'on essaie de sortir le h. Donc avoir h égale. Alors déjà, il faut que tu fasses passer v0 de l'autre côté. Donc là, tu fais v0 fois... Pour le faire passer de l'autre côté, tu fais v0... xp divisé par v0. Donc, en même temps, je vais remettre euh, la, la grandeur qui nous intéresse à gauche. Donc je vais écrire 2h racine de 2h sur g, égale xp sur v0. Voilà. Maintenant, on veut enlever cette racine, donc on va mettre au carré 2h sur g. Donc là, tu fais attention, il faut mettre au carré tout ça. Donc là, pareil, je mets des, des, des parenthèses en, en jeune, parce que warning, ça, il y a pas mal d'élèves qui le qui l'oublie donc ils vont mettre que le, le carré sur xp, en fait. Et du coup, après, est, bah, tout est faux. Euh, voilà, donc tu vois, il ne reste plus qu'à isoler h, donc là, on divise par g, donc on va multiplier par g de ce côté-là, et on, on a deux fois, on fait fois 2, donc on va diviser par 2 de ce côté-là. Donc en fait, on va multiplier par g sur 2, si tu veux. Ouais, donc il y a une petite justification à mettre aussi, parce qu'on a utilisé... Bon, moi je mets des équivalences tout le temps, donc là il faudrait juste dire que 2H sur G est positif. Voilà. Bon, tout ça, c'est des petits détails, c'est pas très important ça. Euh... Alors je vérifie juste quelque chose... Est-ce qu'on l'a mis tout à l'heure ça mmh. Oui tu vois c'est un peu la même chose qu'on avait fait ici avec TP. Mais là bon là, là c'est dans l'autre sens, mais peu importe. Donc tp, euh, tp carré. Hop. Ouais, donc là, ça serait plutôt. Mmh serait plutôt, pardon, xp sur v0 positif. Bon, voilà, peu, peu importe. On laisse, on laisse de côté ça. Euh, donc, on disait, on va finir le calcul. Donc, h égale donc, xp sur v0 au carré fois g sur 2. Donc, le g sur 2, je vais le mettre devant. g sur 2 xp sur v0 au carré. Voilà. Bon, bah tu vois, on est bon, on a H en fonction de euh, seulement des grandeurs qui sont données dans l'énoncé. XP, on va prendre 30, puisqu'on veut l'altitude la, la, la, qui correspond à XP égale 30. Euh, alors, tu peux remarquer que dans l'énoncé, on te parle de l'altitude minimale. Donc, Moi, j'ai décidé de ne pas utiliser ce, ce mot-là, minimal parce que soit ça fait résoudre une inéquation, c'est-à-dire que tu résous euh, XP supérieur ou égal à 30 voilà donc ça c'est un peu moins confortable à manipuler hein, toujours les, les inéquations soit il faut introduire une grandeur qui s'appelle h hmin et du coup il faut prendre aussi xp euh, xp min voilà. ça c'est un peu euh, bon ça, ça toujours pareil il faut trouver un juste milieu entre la rigueur et le et le côté euh, est ce que ça prend du temps ou non donc, mettre des indices min partout c'était pour moi c'était euh, c'était problématique parce que ça, ça faisait perdre du temps. Voilà. Alors, on va passer à l'application numérique. Donc, H égale donc G toujours 9,81 sur 2. XP, ben, on va prendre 30. Voilà. V0, on a déjà vu que c'était 3,0. Tout ça au carré. Et on va faire l'application numérique. Alors, 9,81 sur 2 fois. Bon, là, on pourrait dire 30 sur 3, ça fait 10, mais on va quand même le mettre. Donc, 30 sur 3. Alors, le tout au carré. Voilà, donc je te montre. Ça fait 490,5. Donc, toujours pareil. Ça, il faut faire attention. Donc, notation scientifique, chiffre significatif. Donc chiffre significatif, il y en a toujours deux. on est limité par le 3,0 ici. Donc le 2, c'est une constante, hein, donc on ne le prend pas en compte dans le, ce raisonnement. Donc ça nous fait du 4,9 fois 10 puissance 2. Et c'est toujours une, une distance, donc c'est une altitude en mètres. Voilà. Voilà. Donc, on te demande de commenter aussi. Alors là, c'est un commentaire qui est euh, un petit peu plus difficile à faire. Donc moi, j'ai dû chercher un petit peu euh, ailleurs pour, euh, pour le faire, parce que dans l'énoncé, on n'a pas forcément les infos. En tout cas, je ne les ai pas trouvées. Donc, ce qu'il faut dire ici, c'est qu'en en fait, 500 mètres, euh, quasiment 500 mètres de hauteur pour un drone, c'est très élevé. C'est-à-dire les drones ne vont pas à cette hauteur-là. Donc, finalement, il y a un risque vraiment négligeable pour le public d'être atteint par le, le drone s'il y a un problème, comme une panne. Voilà. Donc on va le dire, cette altitude étant très élevée pour un drone, le risque d'atteindre le public... Le public est négligeable. Ça veut dire aussi qu'en plaçant les gens à 30 mètres, ben en fait, on a déjà pris un, un bon, donc une bonne marge en fait, par rapport à ce risque-là. Ok, bon, on va passer à la question, euh, question 6, du coup. Ah, un petit peu difficile celle-là. Euh, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, donc celui-là il plaît pas beaucoup en général, euh, appliqué au drone, etc., etc. Entre le moment où le... il touche le sol, Alors, déterminer, il faut toujours chercher le verbe en fait. Déterminer quoi L'expression de sa vitesse P au moment de l'impact. Donc comme le point P on l'a déjà introduit avant, on sait que le VP c'est au moment de l'impact. Là, ce qui est important, c'est qu'on te guide un petit peu, on te dit, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Donc, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, le théorème de l'énergie cinétique Bon, euh, en fait, ce théorème, il te dit que la variation d'énergie cinétique delta EC, delta c'est une variation, est égale à la somme des travaux du point de départ... Donc, ce point de départ, d'ailleurs, tu vois, là, j'ai mis A. Il va falloir lui donner un nom. Donc, on va l'appeler A, ce point de départ. Tu vois, on complète un peu le schéma encore. Et, euh, donc, de A à P, point de départ, point d'arrivée, des forces en présence. Comme, donc, comme nous, on a vu qu'avec le poids, on va mettre P, comme ça. Voilà, je te mets la formule complète ici, enfin, la formule générale delta c est égal à somme des travaux, donc souvent c'est plutôt de A vers B, c'est jusque là notre point B c'est le point B. Et des forces, bon la formule générale il bon, n'y a pas forcément que le poids donc on les appelle Fi, force 1, force 2, force 3 voilà bon alors comme ce que je te propose de faire ici c'est ce terme là comme il, est... il peut paraître complexe en fait, euh, comme ce théorème de l'énergie cinétique, la plupart du temps on te demande de l'appliquer dans un problème où on est en chute libre, tout ça, ça va être égal à MGH. Alors il ne faut pas que tu... Voilà, ce n'est pas toujours égal à MGH, mais quand tu as que le poids, tu peux garder en tête que finalement, ce théorème de l'énergie cinétique, ça revient à ΔEC égale MGH. C'est quand même plus pratique. Voilà. Souvent, c'est ce terme que j'ai barré qui fait peur aux élèves, c'est pour ça. Alors, le delta EC, en fait, ça va être la variation d'énergie cinétique entre le point d'arrivée et le point de départ. Donc, c'est ECP moins ECA. Donc, tout ça, c'est toujours égal à MGH. Voilà. Alors, pour être plus clair, pour pas que ça te ça te perturbe dans d'autres exercices en fait souvent euh, souvent tu vas pouvoir remplacer la différence de hauteur par h ici en fait c'est h 0 puisqu'on atteint le sol alors c'est pas toujours le cas donc je vais quand même mettre que c'est euh, zp euh, donc z a moins zp voilà Okay, en fait c'est en vrai c'est pas toujours h, c en, pour être rigoureux c'est une, une différence de, de position sur Z. Voilà. Bon et là cette différence c'est H, parce que, pour être clair, là je vais remplacer par H moins 0. La coordonnée sur Z de A c'est H, et la coordonnée sur Z de P c'est 0. Donc H 0. Voilà. Alors, formule de l'énergie cinétique, c'est 1 demi de M, donc du coup VP carré moins 1 demi de M VA carré égale Mgh. Donc je te remets la formule de l'énergie cinétique là, égale 1 demi de mv carré. Donc là on met les indices qui correspondent. Donc tu vois, on a, on a fait apparaître ce qu'on cherche, la vitesse VP. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique, qui n'est pas forcément si compliqué que ça quand on a l'habitude de l'utiliser, et ça permet de trouver cette vitesse assez rapidement. Voilà. Donc là, il y a plusieurs choses à faire. Tu vois qu'il y a du m partout, donc tu vas pouvoir simplifier par m, c'est déjà ça. Et tu vois que c'est 1,5, il t'embête te, il un petit peu. Donc une, une astuce, quand tu as une, une fraction comme ça qui t'embête un peu, tu multiplies par. Ce qu'il faut pour l'enlever. C'est-à-dire que là, pour avoir 1 à la place de 1,5, il faut multiplier par 2 partout. Par contre, il faut le faire à gauche et aussi à droite. Donc ça va te donner Vp moins Va. On enlève les 1,5 parce que 1,5 fois 2, ça fait 1. Okay. Et de l'autre côté, ça fait 2gh. Voilà, donc tu vois, c'est beaucoup plus... beaucoup plus clair comme ça. Voilà, donc il ne faut pas oublier qu'on cherche Vp. Euh, donc au passage, pardon, j'ai oublié de, de remplacer. En fait, l'indice A qu'on a donc à ce niveau-là, au niveau de VA carré, je l'ai laissé parce que c'était ECA. ECA, c'est bien égal à 1,5 de MVA carré. Sauf que dans cet exercice, ben VA, c'est la vitesse au point A. Donc si on revient sur le schéma de départ, cette vitesse au point A, c'est V0 en fait. Donc VA, dans ce cas-là, c'est V0. Donc, ici, au lieu de mettre VA, je vais remplacer par V0. Ce sera plus pratique. Donc V0, on va le faire passer de l'autre côté. Ça fait 2GH plus V0 carré. Et là, il te faut donc, la racine. Donc je vais sauter une ligne. Vp, ça va être racine de 2gh plus V0 carré. Donc tu vois, là, il y a une grande racine, donc je prends, euh, je prends la règle. Hop. Voilà. Voilà, donc on a notre expression littérale pour euh, Vp. Alors ce qui est bizarre dans cette question, c'est qu'on ne te demandait pas d'application numérique. C'est dommage, après, euh, après avoir fait tout ça, de ne pas faire l'application numérique. Donc ce que je te propose... C'est de la faire, même si elle n'est pas. Tu vois, on ne te demande pas là. Il voilà, n'y a pas de donner la valeur, il y a déterminer l'expression. Voilà, bon. Moi, je trouvais que c'était dommage de ne pas avoir la valeur Donc, VP, donc on va remplacer par les valeurs de gh donc c'est 2 fois 981 fois 100, et V0, on a vu que c'était 3,0 au carré. Voilà, on y va, donc 2 fois 9,81 fois 100 plus 3 au carré. Voilà, et je fais puissance 0,5 pour racine. On regarde, ça donne 44, 39, etc. Voilà, donc là, on est toujours limité à euh, deux chiffres significatif Alors je vérifie quelque chose, ouais. deux chiffres significatifs, donc VP ça va donner 44 mètres par seconde. Alors là on se rend pas bien compte, mais bon là, exceptionnellement du coup je vais donner les résultats en, en kilomètres heure, pour que tu vois un petit peu ce que ça ce que ça veut dire 44 mètres par seconde, donc il faut multiplier par 3,6. Donc x3,6, ça donne. Bon, je te montre là. Hop. Voilà, 159,8, euh, etc. Donc, toujours pareil, on va essayer de garder euh, deux chiffres significatifs, donc ça fait 1,6 x 10 puissance 2 km heure. Bon, 160 km heure, du coup tu te prends ça sur la tête. Bah, plus les hélices, plus etc. C'est la c'est la mort assurée. Quoi. Bon, tout ça pour dire que là, tu vois, on a pris la, on a repris l'altitude de, de 100 mètres, hein, d'accord Donc, c'est... Le, le drone, dans le cas présenté dans l'exercice, il est à 100 mètres, donc, quand il touche le sol, euh, il, a, il a quand même une vitesse de 160 km heure, quoi. Voilà. Ok, alors, on va passer à la question 7. Alors, question 7. Bon, on a fini la, la partie... Euh, calculatoire, on va dire, de l'exercice, donc on peut souffler un peu, pareil. N'oublie pas de faire des pauses quand tu fais des exercices comme ça, tu mets la vidéo sur pause, ou si pendant l'épreuve, tu te fais une petite pause gâteau ou quelque chose. Alors ensuite, associer chaque courbe, associer quoi, hein chaque courbe au type d'énergie, justifier. Voilà. Donc là, il faut prendre le document euh, qui est donné en annexe, donc document réponse, tu vois, document réponse 1. On l'a déjà un peu vu ce document au tout début, donc tu as trois courbes, donc, courbe 1, courbe 2, courbe 3, et ces trois courbes, on va devoir les associer à des énergies. Donc trois énergies que tu connais, donc énergie mécanique, énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur. Voilà. On va devoir justifier. Alors on y va. Alors moi, je vais chercher. La petit, le petit document réponse. Voilà. Donc il est un peu gros, donc je le rétrécis. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur ce... pour justifier en fait l'association courbe énergie. Donc on va faire, euh, on n'est pas obligé de faire les choses dans l'ordre. Hein. Si tu veux faire courbe 1, courbe 2, courbe 3, tu peux le faire. Moi, je trouve que c'est euh, plus pratique de commencer par les, les courbes 2 et 3. Tu vas voir pourquoi. Et à la fin, on finira par la courbe 1. En tout cas, c'est ce que je te propose. Alors, on va pouvoir dire... Hop, je vais rester là pour l'instant. Tu vois que euh, la courbe 2, elle descend. La courbe 3, elle monte. Donc, il va falloir trouver quelles énergies dans ce problème, donc quelle énergie monte ou descend. Bon. Euh, donc tu as trois formules pour les, les énergies, je vais te les mettre à côté, puisqu'on va les utiliser dans le raisonnement. Donc tu as l'énergie cinétique qu'on a déjà vue, 1,5 de mv carré. Tu as l'énergie potentielle de pesanteur dont on n'a pas encore revu la formule. Donc mg. Z et tu as l'énergie méca, qui est la somme de ces deux-là. Voilà, EC plus EPP. Voilà. Donc à ton avis, quelle énergie augmente et quelle énergie diminue dans ce problème ben, En fait, comme on a une chute libre, on a Z qui diminue, l'altitude diminue, donc forcément EPP diminue. Donc la courbe qui descend, ben, c'est EPP. C'est ce raisonnement, en fait, qu'il faut faire le lien entre Z qui diminue et EPP qui diminue. Donc, même chose pour EC, mais cette fois qui augmente. Tu as V qui augmente, puisque c'est une chute libre. Quand tu laisses un objet tomber, par exemple un parachutiste, ou une pierre, ou peu importe, ben, sa vitesse augmente bon, jusqu'à une certaine vitesse limite, mais en plus on n'a pas pris en compte les frottements. Euh, ici, donc, euh, voilà. Donc, la vitesse est censée augmenter indéfiniment, si tu ne prends pas en compte les frottements. Donc si V augmente... EC augmente aussi. Donc EC, c'est la courbe rouge. Voilà. Et dans ce problème euh, dans lequel on n'a pas pris en compte les l'effrontement, bah, c'est normal d'avoir une énergie mécanique qui est constante. Donc l'énergie mécanique, ça va être la courbe 1. Bon, voilà. Donc tout ça, on va devoir le synthétiser un petit peu. Donc C'est le raisonnement que tu peux faire de ton côté euh, quand tu es sur la copie. Et après, il faut trouver une façon de le mettre en, de le mettre en forme. Alors j'avais déjà mis le numéro de la question... Voilà, donc ce que je te propose comme rédaction, c'est ça. Donc le drone étant en chute libre, son altitude Z diminue et sa vitesse V augmente Alors là, ce que tu peux faire dans, ton, dans ta rédaction, c'est redonner le, les formules. Donc, comme l'énergie potentiel de pesanteur. Alors, tu peux mettre EPP directement, si tu veux c'est un peu plus rapide, euh, EPP égale MGZ. Euh, quand le fait de redonner la formule, comme ça, ça fait bien le lien entre ce que tu as dit au-dessus, c'est-à-dire Z diminue, donc comme EPP égale MGZ, voilà. euh, et pareil, on va dire, et comme l'énergie potentielle de pesanteur égale ça, et l'énergie cinétique, donc EC égale 1,5 MV carré, ça nous permet de dire que EPP diminue et EC augmente. Voilà, donc ça, ça nous permet de les associer, donc chacune a une courbe, donc courbe 2 pour EPP et courbe 3 pour EC, donc ainsi, la courbe 2 est associée à EPP et la courbe 3 à EC. Voilà. On est obligé d'écrire tout ça parce qu'on demande de justifier. D'accord C'est important du coup pour avoir tous les points. Par ailleurs, donc ça c'est pour donner, conclure avec la courbe 1, quoi. la courbe 1 est associée à l'énergie mécanique EM qui reste constante au cours du mouvement dans ces simulations. Il ne faut pas oublier que ces courbes, on les a obtenues euh, numériquement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on te dit. Euh, voilà, numériquement, ça veut dire qu'on a mis les équations dans un, dans un ordi, d'un programme, et puis on a fait tourner tout ça, on a obtenu ces courbes-là. Voilà. Euh, bon, mais on est bon. Le fait que EM reste constante, euh, ça, on va, du coup, on va en reparler à la question 8, donc on va laisser ça comme ça. Euh, la courbe 1 est associée à l'énergie mécanique, donc on est bon a tout mis. Voilà. Alors, la question 8. Donc, je te disais, on va reparler de cette énergie mécanique. Est-ce qu'elle doit être constante ou pas Alors, 8. Déterminer quoi Le phénomène qui n'a pas été pris en compte pour ces simulations. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que... Alors, on va revenir sur la figure. Je l'ai ici. Bon, ces simulations, qu'est-ce qu'elles te disent Elles te disent que l'énergie mécanique, elle est constante, donc cette courbe-là, d'accord bon, en réalité, cette énergie mécanique, elle n'est pas vraiment constante, elle diminue, elle diminue un petit peu, parce que tu as la présence de frottements. C'est pour ça que je t'ai parlé des frottements un petit peu avant, c'est le phénomène qu'on néglige en général, et c'est pour ça qu'en général, dans ce genre de problème, on te dit on est en chute libre. Alors, les frottements, il faut bien voir que c'est une force qui est, on dit, dissipative. C'est-à-dire qu'elle va faire perdre de l'énergie au système. Donc finalement, tu vas avoir l'énergie mécanique qui n'est pas constante, mais qui va diminuer. Comme ça, Donc ça c'est plutôt la question d'après, la question, euh, question 9. Et voilà, le phénomène qu'on te demande de citer ici, c'est les frottements, et en particulier les frottements de l'air. Donc on va le rédiger... Question 8. Alors, l'énergie mécanique euh, reste constante au cours du mouvement. Alors, qu'en réalité, elle, euh, elle diminue. Je vais mettre elle devrait diminuer. Alors en fait, on va juste dire que ceci traduit. Le fait que l'action des frottements de l'air euh, n'a pas été prise en compte ou a été négligée. n'a pas... prise en compte euh, pour ces simulations dans ces simulations pour voilà bon tu vois les questions euh, ré rédactionnelles on va dire euh, les questions où il faut rédiger il faut pas les il ne faut pas les sous-estimer parce qu'elles font « perdre du temps, entre guillemets. Pour moi, par exemple, c'est plus difficile de rédiger des questions comme ça que de rédiger des questions, il n'y a que du calcul. Parce que, en fait, de mettre en, en forme un raisonnement, et de le compacter, de le synthétiser, quand même, euh, ça, ça prend quand même pas mal de temps. Donc, ne sous-estime pas ces questions. Tu vois, j'ai dit, arriver à la question 7, bon, maintenant, ça va être un peu plus tranquille parce qu'il n'y avait pas de calcul, mais ça ne veut pas dire que euh, ce ne sont pas des questions qui sont complexes à, donc à répondre et à rédiger. Quoi. Alors, question 9. Donc là on te demande, on va aller voir le on retourner voir le sujet. Donc dans le cas réel, tracer la courbe modifiée représentant l'énergie mécanique. Même question pour la courbe. Non, même question pour l'énergie cinétique, tout court. Ok. Donc maintenant, ce qu'on te demande, en fait, c'est de te placer dans le cas réel, c'est-à-dire avec prise en compte des frottements, et regarder euh, l'impact sur les, sur les courbes. Voilà. Donc là ce que je te propose c'est de reprendre, alors du coup la question 9, je vais peut-être, on va reprendre le document réponse, euh, donc je vais la mettre de l'autre côté, sur la page d'après. Voilà. Bon, on pourrait faire ça sur le même document réponse que tout à l'heure, revenir sur la question, qu'est-ce que je fais là Revenir sur la question, c'était la question 7 je crois. Mais bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Voilà. OK. Donc, ce qu'on peut dire dans un premier temps, ce que je te propose, comme là, il te demande de, de modifier la courbe 1 en premier, et ensuite la courbe 3. En tout cas, c'est comme ça qu'il formule la question euh, en fait pour moi j'ai trouvé que c'était plus j'ai trouvé que c'était plus cohérent de modifier d'abord l'énergie cinétique donc la courbe rouge et ensuite de parler de l'énergie méca donc c'est ce que je vais te proposer et tu, tu vas voir tu verras si ça te convient ou pas donc déjà en fait ce qu'on va dire c'est qu'en réalité les forces de frottement si on les prend en compte elles s'opposent au mouvement comme elles s'opposent au mouvement en fait on va avoir la vitesse qui diminue donc qui est qui diminue, qui est inférieur par rapport au cas idéal. Donc finalement, on va aussi avoir l'énergie cinétique qui est inférieure par rapport au cas idéal. Est, euh, au cas idéal. Voilà. Toujours le même lien entre la vitesse et l'énergie cinétique, puisqu'elles sont liées toujours par la même formule. Donc déjà, on va rédiger la première partie. On va dire, en réalité, alors je vais remonter un peu ça, En réalité, alors, on va dire les forces de frottement s'opposent au mouvement du drone. Donc sa vitesse est moins élevée que dans le cas idéal. On va remettre la formule de l'énergie cinétique Donc, comme... EC égale un demi de mv carré, euh, donc euh, EC, l'énergie cinétique, est également moins le voilà. Donc ça, euh, c'est la première partie de la réponse. Donc pour EC. Donc là, si tu veux, tu peux prendre. Alors, soit tu fais au crayon, au crayon au papier si tu n'es euh, pas serein sur tes tracés de courbes. Sinon, tu peux prendre la même couleur euh, que celle qu'on te propose, donc du rouge. Bon, par contre, là, il ne faut pas rater ton, ton tracé, il faut y arriver du premier coup. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Tu vas voir, je vais sûrement le rater. Alors. Hop bah non, tu vois, c'est pas mal. Donc l'idée, c'est de faire arriver euh, la courbe rouge réelle. Euh, en tout cas, c'est qu'elle soit tout le temps en dessous de la courbe rouge, euh, cas idéal, Donc Après, que tu la fasses comme ça, ou comme ça, peu importe. Là, ce qu'on te demande, c'est plus une approche euh, qualitative. On ne te demande pas de calculer... Euh, L'écart entre le cas, le cas idéal et le cas réel. Ça, c'est trop, trop compliqué pour. C est, c est... On ne va pas te demander ça en terminale. Voilà. Ensuite, on va parler un petit peu de l'énergie euh, mécanique. Alors, on va dire de plus. Alors, de plus, ces forces. Toujours les forces de frottement, hein, les forces. Euh, sont dissipatives, donc ça on l'a déjà dit un petit peu tout à l'heure. Dissipatives pour qu'ils dissipent de l'énergie. Hein. D'ailleurs c'est sous forme de, de chaleur. Euh, dissipative donc, on va dire l'énergie mécanique. m diminue aussi. Voilà, alors, comment elle diminue cette euh, cette énergie mécanique C'est-à-dire que là, il y a une petite euh, hypothèse que tu vas devoir faire. Le plus simple, c'est de dire qu'elle diminue euh, de façon linéaire, comme ça. Voilà. Alors, est-ce que c'est comme ça Est-ce que c'est comme ça Est-ce que c'est... Bon, peu importe à la limite, mais... Si tu veux, le problème ici c'est que ça pourrait diminuer de façon linéaire mais aussi de façon non linéaire. C'est à dire que ça pourrait être quelque chose comme ça aussi ou comme ça. Voilà. Bon là, en fait je pourrais te dire ce que c'est la, la bonne réponse mais c'est pas, pas l'idée de l'exercice. C'est euh, L'idée ici c'est que tu mettes en, en relief donc, le, donc ton raisonnement plutôt et à mon avis, bon, moi je suis parti sur ça, c'est ce qu'on te demande de faire, c'est de respecter l'allure des courbes qu'on te donne et de les modifier juste un petit peu en prenant en compte ton raisonnement. Tu vois Donc là, l'énergie cinétique, on a repris la même forme de courbe et on l'a juste tracée en dessous de, de celle qu'on te donnait. Là, on te donnait une droite, une droite, Donc, une, voilà, droite euh, horizontale, mais c'est pas grave, ça reste une droite. Donc là, ce que je te propose, c'est de rester sur une droite pour euh, l'énergie méca, et juste dire qu'elle est inférieure. Voilà, donc tu as, tu as un petit écart entre euh, entre la valeur... Euh, un petit écart entre les deux courbes, quoi. Mais ça reste de droite, voilà, ce que je te propose. Donc si tu fais ça, il faut quand même le dire quelque part. Donc, pourquoi tu es resté en modélisation droite On va dire, nous supposerons euh, nous supposerons que cette diminution est linéaire. Linéaire, ça veut dire dont la courbe représentative est une droite voilà. et euh, linéaire au cours du temps. Voilà. Bon, mais on a fini cet exercice, finalement, on y est arrivé. On a pris à peu près une heure, bah, tu vois, une heure 34, on va dire une heure 35 à peu près. Et maintenant, on va finaliser tout ça. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut prendre le temps vraiment, de, pour s'y habituer, de relire. Alors relire pour moi ça ne veut pas dire reprendre de A à Z, ce qu'on a fait parce que c'est trop long, je trouve ça trop long. Il faut, il faut apprendre à être efficace du premier coup. Et par contre relire ou finaliser sa copie ça veut dire reprendre les questions de l'énoncé une par une et identifier ce qu'il faut mettre en évidence pour le correcteur. Donc on y va. Alors dans la question 1, on te demandait définir le modèle de la chute libre. Bon. Donc là, on va revenir sur le sujet. Et tu vois au passage on peut voir, on a fait 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 pages. Donc on avait dit diviser par 2. Donc soit toi ça devrait te prendre à peu près 4 pages et demi quoi. Donc finalement un peu plus qu'une copie double cet exercice. Euh... Allez. Donc là pour moi, ce qu'il faut mettre en évidence pour le correcteur, c'est qu'un corps est en chute libre s'il n'est soumis qu'à son propre poids. Voilà, Ça, c'est la définition de la chute libre, donc c'est suffisant. Ensuite, établir la direction et le sens du vecteur accélération A. Bon, Alors là, tout ce qu'on a fait au début de la question 2, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas vraiment ce qu'on te demande finalement. On te demande juste, dans la phrase de conclusion, là, la direction et le sens du vecteur accélération A. Donc, moi, ce que j'avais souligné, c'était juste sa direction est verticale et son sens orienté euh, vers le bas. Voilà. Ensuite, 3, établir les équations horaires du mouvement. Bon, les équations horaires du mouvement, bon, même si la question est longue, euh, finalement, là, il n'y a rien à souligner. Ce qu'on te demande, c'est le vecteur OD. Voilà, donc tu peux souligner... Juste ce vecteur OD. Alors au passage, tu vois que j'encadre pas, parce que ça fait trois traits de plus à chaque fois. C'est-à-dire que là, si je voulais encadrer, c'est ça, ça, ça. Et imagine, tu as 40 résultats à encadrer sur une copie de 3h30. Bon, tu, perds, tu peux perdre 5, plus, de 5, plus de 5 minutes à encadrer tes résultats. Et pour le coup, c'est vraiment du temps perdu bêtement là. Donc vraiment, prends l'habitude de faire que souligner. En tout cas, c'est un conseil que je te, que je te donne. Voilà, question 4. Montrer que la position horizontale, donc il y avait l'expression littérale, il y avait l'application numérique et le commentaire. Donc là, il y a trois trucs. Alors, l'expression analytique, on l'avait trouvée là. Voilà. L'application numérique, je vais souligner celle qui est bien au bon format, quoi, notation scientifique et le commentaire donc le drone n'atteint pas le public voilà la5 déterminer l'altitude minimale donc finalement on te demande juste la valeur de l'altitude donc l'application numérique et un petit commentaire voilà alors elle était là h voilà et le commentaire donc le risque d'atteindre le public est négligeable. Alors on peut mettre même tout mettre, exceptionnellement, on va tout mettre. Hop. Voilà. 6. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, etc., on a donné l'expression de la vitesse. Alors nous, on est allé jusqu'à l'application numérique. Ce qu'on te demandait, c'était vraiment l'expression. Donc je vais souligner que ça. Voilà. Donc c'était que ça. OK Alors, l'A7. Associer chaque courbe, etc., au type d'énergie, en justifiant. Bon. Alors, on avait fait donc, la justification derrière. Hum. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai souligné bon, Là, ce n'est pas évident de... Bon, quand tu te poses trop de questions sur qu'est-ce que je dois mettre en évidence ou pas, euh, en fait, tu le fais pas, parce qu'il ne faut pas que ça, te fasse, que, que ça te fasse perdre du temps non plus. C'est-à-dire que cette phase de finalisation, elle doit prendre juste quelques minutes, hein, pas, pas plus. Voilà. Alors, j'ai mis, moi, son altitude z, et sa vitesse v augmente. Ah D'ailleurs, il y a une faute d'orthographe, là. Augmente. Et euh, voilà, donc ta Z qui diminue, V qui augmente. Donc EPP qui diminue et EC qui augmente. Et non, ce n'était pas une faute d'orthographe, je suis en train de me dire. C'est bon là. Hop, voilà. Donc ça, ça nous permet de dire que la courbe 2 est associée à EPP et la courbe 3 à EC. Tu vois, si le correcteur veut être un peu, un peu la flemme, au moins tu lui as mis en, en relief, là, son altitude Z et sa vitesse B, donc EPP, c donc courbe 3, courbe 2, okay Bon, ensuite pour l'énergie méca, la courbe 1 est associée à l'énergie mécanique, et une petite justification, c'est qu'il reste constante au cours du mouvement, voilà. On ne peut pas faire beaucoup mieux, là. Donc la 8, Alors, la 8... déterminer le phénomène qui n'a pas été pris en compte pour ces simulations. Donc là, on ne te demandait pas forcément de justifier, bon, on l'a fait un petit peu, mais le phénomène en lui-même, c'est les frottements de l'air. C'est tout. Voilà, il a 9. Dans le cas réel tracé sur le document réponse, bon là, c'était des, des courbes à tracer, donc on euh, ne va pas souligner... Alors, la justification qu'on a mise en dessous... Bon, quelque part on pourrait souligner quelques trucs, mais on ne te la demandé pas, tu vois, il n'y a pas marqué, il n'y a pas marqué justifié ici. Euh, je vais quand même faire comme si tu avais demandé de justifier un peu, parce que sortir cette courbe-là, euh, ce graphique-là et ces modifications de courbe sans justifier, je trouve que c'est un, euh, bon, un peu limite, autant justifier un petit peu. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai mis, euh, ce que j'ai souligné, moi, c'est les forces de frottement s'oppose au mouvement du drone. Donc euh, EC, donc l'énergie cinétique, est moins élevée. Donc l'énergie cinétique est également moins élevée. Alors le également d'ailleurs, il faut imaginer que vraiment quelqu'un voit juste ce qui est que ce qui est souligné. Quoi. Donc l'énergie cinétique est moins élevée. Alors de plus, euh, les, forces sont les forces de frottement sont dissipatives. Ces forces sont dissipatives, donc l'énergie mécanique, EM, diminue aussi. Voilà. Bon, c'est suffisant. Parfois, on n'arrive pas bien à voir ce qu'il faut souligner ou pas. C'est déjà pas mal d'y penser, déjà. Ok, bon, ben là, on est bon. On a tout rédigé, tout finalisé. Donc, petit bilan, hein, je te disais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pages. Donc 4 pages à 4, 4 euh, pages et demie euh, classiques. On a fini l'exercice. Donc, euh, bah, moi, il ne me reste plus qu'à te dire merci déjà d'avoir euh, tenu jusque-là. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Et il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, bosse bien. Ciao